Je suis la content Haïti, je bon, suis content entre la Légion Fanatique Zambi, Aujourd'hui, c'est eh, mardi 28 mars 2023. Et nous, tout nouvel, car actualité à pour toutes nouvelles qui ont dominé l'actualité à Pourro, sous pays d'Haïti, Aujourd'hui là Donc Yannick Joseph, ancien membre ou bien actuellement... Fantôme 609, et tout le monde connaît qui quantité a des ravages, Fantôme hein, 609, fait un pays, surtout. Sous gouvernement Jovenel Moïse, avant même Jovenel Tapcal assassiné. Eh bien, Phantom 709, c'était un groupe terroriste. Jean-Léon Charles t'a dit. Alors que Léon Charles a quitté l'homme, André Michel, Nenel Kassi. Et Yannick Joseph, Abelson Bonneg. Et Franz Elbe, C'est tout le qui a été ensemble. Qui a été fait pour ça. Mais qui était été voté Phantom 709. Et Yannick Joseph, c'était maman base là. Eh bien, je dis à Yannick, je là. Et donc, Liberté Li. Parce que je suis là, donc, interdiction de départ pour Yannick Joseph qui n'a pas quitté le pays d'Haïti. Et bien, Yannick, quand tout le monde a été envahi Ariel pour le de Ariel retirer et sanction ça, interdiction ça pour lui, il a été mal passé, il a été répété, il audio et il a partagé et vidéo ça avec nous. Eh bien, je dis à Yannick Joseph qui lui même. Je vais le chasser dans le programme Maïden. Mais Yannick, qui déjà, s'il ne pas quitter le pays, il peut le quitter non le jour de la vidéo. Parce que Yannick n'a pas eu l'interdiction de départ pas encore. Parce que, eh ben il y a même ta blanche Yannick Joseph. En tout cas, Mais quand il s'agit de dossier Fantôme 609, là, il y a un de C'est lui-même Annel Cassi et divers autres encore. Mais qui te tous ensemble. Pour te former le groupe, ça, il façon de te faire barricade. C'est Aveni, comme Michel te dit eh bien, je dis à la nouvelle qui s'est invité l'homme devenu dans le pays. En tout cas, il y a la police pal, qui est arrivée à en ma corde, plusieurs soldats l'homme qui t'a impliqué dans l'assassinat de Grand monde 80 l'année et après ils ont kidnappé kidnappés. Marie Grand monde, ça a été tromper Assurance perdue, son pauvre Grand monde. Eh bien, Mesdames et Messieurs, nous allons inviter à attendre ce qui a passé. Dans le dossier, le euh, commissaire Muscadet, nous connaissons qu'a fait et les faits dans, dans le plan. Les commissaires qui montés 7 fois, 77 fois, 57 ans ne pas quitté ni pas les mêmes tournées et... ...Kaigab yo, parce que les plans de bon rive là, ils sont si métiers pour vous. Depuis toutefois, vous sont là qui examiné non, et vous sont là qui est illégal. Commissaire commissaires n'est pas quitté pour vous. Mesdames et messieurs, nous vous invitez vous. de dans la vidéo, ça et pas oublié. Si vous avez beaucoup abonner abonnés, ce moment même, pour ça et merci à tout le monde qui aide nous, arriver cent 100 000 abonnés et, guys, nous remercions en pile. Parce que vous avez choisi, si canal si la Haïti, Après bon dire, vous avez fini Marie Gouti Franklin, 80 ans, boule cadavre et puis kidnappé Marie victime, Jean Franklin, on date 7 octobre 2021, on taba 68. La police a cherché le nous qui était impliqué dans les là Je quitte le 10 27 février 2023. Se le koton enlèvement une entité dans DCPJ. CPJ, Rive arrêté Joseph David, alias Ti Actif, gang crasé barrière, vite l'homme innocent à jean Franklin pendant le parade d'identification suspecte de CPJ, t'ai identifié Tiblan comme une maman qui t'a négocié rançon avec famille, dans pas séquestré là jusqu'à ce que les jeunes libérations l'aient. On dans le salon au nous aussi le pour que nous de si jours après l'arrestation, David Joseph, alias Tiblan, a d'après dénoncé a le capitaine, alias Kato, comme principalement monde qui était organisé le complot. Pourtant, qu'il n'y pas fait quoi, a pas de pour fait Il a à la police, monsieur, nous parlons, parler comme ça, ton Ou un la bégé, qu'elle commence la chance aux oreilles, ah, retirer des toits bouche li. Fais-nous séparer, monsieur, l'aise. Ton nez. Il qui fait négociation. Parce que si il est Et puis, monsieur. Nous une qui fait une négociation pour la libération, monsieur. Parce que tout le monde a identifié côté de la négociation. Tout le monde a changé de Tout le monde a il après a une partie. Il y a pas partie qui là. Il a je suis là. Il y a une partie qui pas est a et puis que les qui nous le numéro, nous avons dit que nous que nous avons que nous que nous que nous avons nous avons que nous que nous nous dit que nous dit que nous là département de dans enquête, de réalisé un jusqu'à ce qu'il en train là. Je ne sais pas si vous avez vous Vous un un masque. un un un un masque. un masque. Il y a des détails, des détails. Tu n'as pas parlé en plus, tu n'as moi-même, personnellement, je si monsieur ça aussi est autant des comme si, ou son même pas, il parler avec bandit en gang. Non, il avec avec un certain respect. là c'est gang depuis le fin tout soldat, saltez pour le Zoulan. Eh, nous ne parlons pas de ça, vous faites. Monsieur, le dossier, vous faites tout. Vous mettez 10 fées, prenez l'argent, vous faites la bête comme ça pour l'Abgadil. Vous faites la bête sauvage comme ça pour l'Abgadil. Ah non, non, non, nous obligés. Monsieur, on nous a avancé avec actualité, en fait. Parce que, vous avez les pour nous négocier, vous les gens qui ne sont pas parler avec eux. Mais vous avez série d'erreurs humaines. Eh bien, vous ne parlez pas avec ça. Je vous toujours dit là, nous ça peine de mort. Total. Oui, frère. Bon, ok. Bon, dit, comment que même mais parlé et il des explications. Ça veut dire que, je je et... pas possible pour nous continuer à garder nous en prison, si c'est que et, pour vous pays, que que vous pays, pays, regardez un monde qui qui là qui confiance et est là est qu'elle dit et bien fait habitue confiance et je je dis là il est arrivé et bien il est et l'amour l'amour leur tutoie dit quand même dans faut gagner encore une fois faut gagner des des donc ça la population mais la police qui fait sa parce que nous la police qui obligé protéger mais quand même nous même tout qu'absoutir nous-même cap sur le cap vite dès qu'il n'a fini un chagou donc c'est un parcours pour passer la une parce que ça c'est quoi le manque et c'est tout qui n'a payé et qui a assassiné monde tout et mon et demandé des fonds et somme d'argent et en en signe libération donc nous apportent et diminue dans n'a pas d'information et dans plus rien n'a de sécurité policière avant des membres c'est un important espérance Yannick Joseph et en même temps, les bénédictions que Madame donne, te gagné pour qui aient payant. Jacques la sais pas pourtant, je même qui pas certifié je dis Jacques qui pas pourtant, qui ne sais pas aucune l'État parce que l'état parce que ne sais selon corrompu selon ne sais pas je ne C'est Jacques La je loi. je dis qui pas pourtant, de loi pas certifié je dis pas certifié je ne ne je ni levé entendition de départ, ni arrêté mon, nom ni fait quoi que c'est soi. Je dis dire, j'ai pensé Jacques Lapotant, c'est la démission d'Etat de Baye de Teta par Kéa, parce que Jacques Lapotant fait un rapport à qui ne fait pas un rapport à ce sujet, qui ne fait pas un rapport à ce qui ne fait pas un rapport à c'est même Jacques Lapotant encore, qui ne fait pas encore, mais on parle de commissaires gouvernement, Jacques Lapotant, je veux dire, qui ne fait pas un d'assaut même Jean ariel Henry Ari, pour un en otage, c'est so ça j'ai la photo pour un paquet en otage, j'ai la mec qui lui même beaucoup de parole, qui a eu qui a eu de départ par rapport à madame Yannick Joseph. Si so, ça dire, ouais, on pose cette question, pour qui ça Yannick Joseph, a utilisé toute l'énergie qu'elle a eu face avec le président jean Moïse. Est-ce que le la police, est-ce qu'elle résout, Est-ce qu'on s'ambeu débat un point je te elumé, je te la police, est-ce que aujourd'hui Est-ce que je te l'amène la police, la, PIB est est la police la que fonctionner qui est président Moïse Est-ce que je te je la nous partons de Yannick Joseph. Nous partons de ensemble de monde qui a fait partie de la sectione de la photo. Martin Mitya machine, qui a voté en dents et sur l'état, vous crasez brisez. Pour qu'il yannick Joseph, vous crasez brisez, ça nous paye mou peuple, paye mon peuple. Eh, ou yannick tout ça, yannick, vous crasez brisez. Pour y aller, je m'en ai pour la négocier avec Ariel, mais c'est pour essayer de mettre Ariel là tout, c'est que qu'on a pour Ariel passer comme ici à l'autre pour lever les traditions pas y aller. Pour y aller, qui me perd le salier là aujourd'hui, y a aller qui va payer, qui engloutit payer avec le c'est que c'est le y a aller qui départ son président, mais je aujourd'hui, y aller qui a préparé pour aller dans le programme, qu'on a la majorité de monde qui a fait payer, mise qui est en de payants, chômage qui est en de payants, insecurité dans le terrain, pour qu'on ait à l'aise, pour lui-même, lui à l'aise, parce qu'il ne peut être parti dans son programme, parce que la population est trop large, la population est trop s'esttirée, il faut qu'on les faut lui jour, parce que nous ne pouvons pas accepter, monde qui va tenir dans nos là, je dis pour qu'on ait à l'aise, à l'aise, à l'aise, à l'aise. Bon, nous avons procédé à prolongement prolongements impunitaires, hein, et ça a tenu compte de... Et... Et pendant le mandat, Jacques Lapontan, lui-même dans tête, par bah, le Prince, nous, we, et Bilani, c'est ISO qui ne met pas justice, et ISO qui ne presque pas remettre en local parlement bah, qui a abandonné, et puis Matula bah, qui est abandonné, et actuellement et, et, et, là, le commissaire Jacques Lapontan, ben, c'est un ancien criminel, avant enfin, de Yannick Joseph qui lui-même, ça pas oise dans tête, c'est un fantôme, et bien je vous dis, si on a le mandat, Yannick Joseph, amener, je va lever tout contre Dieu l'homme, je vais lever tout contre et s'il a pris l'amour sans jour, donc Fabien Yannick Joseph c'est un homme qui n'a pas ouvert sa baie, instruction en 500 fantômes, c'est même pour la, c'est même pour la triste 500 et parce que jeudi à là, bon considère tout ça le bon et Jacques Lafontant, Vitel et eh bien, c'est décision qu'elle a prise dans cette paquet photo première par aucune judiciaire par rapport, mais si elle s'est déjà déclaré, il ne s'est pas certifié, et me pense tout, si je ne le dis là, et c'est la seule icôte logique, l'indépendance des trois pouvoirs, parce que l'on veut non, et Jacques-La son job qu'elle a fait pour arriver à si c'est SPG, en tant qu'instant si pour est pouvoir judiciaire là, il prend une décision, parce que il faut qu'il ait respecté, donc je ne le dis un conflit là entre l'exécutif et, et, et le pouvoir judiciaire mais que nous connaissons parce que l'on verra Ariel n'a pas, cap, pas, cap, pas cap de pouvoir sur le pouvoir judiciaire là. Jacques Lafontaine s'est fait pour des décision pour qu'elle soit en gros point et ne pas démissionner et ne pas quitter pour ça, et, et nous avons la première décision nous avons un chef d'ang qui était participé dans l'affaire et assassiné quand un président et nous avons été assassiné même et je vous dis là et pour Jacques lafotan a pris décision pour qu'il il annule le mandat et même lever interdiction de départ qui était connu. Il va même comme vous ai demandé pour et pour, et pour à, à la disposition de justice, il a même ordonné de le, lever interdiction de départ qui faut qui contredit. Jacques Lafontain parce que Jacques lafotan a pris beaucoup plus face peuple, la, la prété le face à la population parce que Yann Joseph tout le monde connaît son chef gang il était dans la police, pas de gagner, et faire mobilisation, et c'est un moment qui s'est venu avec de ce syndicat SPN à 17 là, et je vais pas là, nous est, après assassinatrice d'un journal Moïse, et à, fait, à fait, et SPN à 17, là en même temps de parler là encore, ça veut dire, parce que, c'est ça, fait théorique qui ça veut dire et parce que, désormais, et décision, Jacques Lafontaine pas si pas supposé des décisions légales, mais, pour que vous êtes lever à partir de des décisions, ça, qui a fait Jacques Lafontaine, si vous populations parlent de l'église, c'est que, vous pas vraiment au peuple, parce que quand même, nous ne pouvons pas accepter, pour y'a Joseph là, ça a des possibilités pour voyager. Mais si Yanni Joseph va voyager, c'est la vie, mettre voyager tout, ils ont même voyager tout, parce que pas qu'il aucune différence. Et n'a pas oublié, n'a pas gardé. Même méthode opérateur, on va l'homme, hein. C'est même méthode opérateur ça. Et si ça n'est pas comme ça, on va aller dans nos zone, on bouler, bouler, machine, craser. Donc, c'est ça, on peut aller parce même, même entraînement, même instruction. Et je dis là, pour que y Joseph a ordonné, pour qu'elle quitte le pays. Donc, parce que, pour que vous qui prend faut que CSPJ corrige ça, pour que y ait exclu Jacques Lafontaine dans tête, pas qu'il faut le presse, rapide, rapide, parce que ça, c'est pas ici, parce que ça, c'est, ça, à toi, c'est à toi, tolérance, pour que y ait, on infinité à taille, comme ça, alors que Jacques Lafontaine, lui remettre Iso par la justice, lui remettre Iso en bas la en bas à la nette, c'est des gens qui impliquent dans des actes et nous avons la pétée parce que il faut que Jacques Lafontan dégager coup, quitter paque pour quitter cette paquet si elle a une dignité après tout, accent qu'il qui arrive de commettre voilà. bon, combattre. Et... Juste un seconde, monsieur. Bon, et mesdames et messieurs, moi j'espère que nous avons un là parce que là, Ariel Henry confortable ben, je suis très très confortable, très très très confortable et ça, ça dérange nous. Hein? Ça très dérange nous et je te parler de Je vous dis là si nous capables pas et Yannick, Joseph, y'aurait tiré le mandat d'ADL, c'est tout simplement, c'est dans le cadre de négociation, parce que sinon, nous connaissons que M. Fontanier, t'as bien dans la rue, ri, la rue a chaud. Donc, et, mais, c'est moi-même, ça a blessé, ça fait mal, parce que, je regardé, j'en ai toujours à encourager la police, j'en ai toujours à supporter la police, pour je dis là, pour toute revendication que la police t'ait fait, mais, y'a pas recevoir un, y'a pas à gêner un, pour qu'on y a là, nous avons ces mandats qu'a prêtirés de Yannick. Maintenant, jean je nous dis, bah, y'a, ça n'a pas de comme ça, parce que si on parle parlé des gangs, et excuse-moi, mais Yannick Joseph, plus gang qui, qui a appelé, que Iso a qui Monsieur qu'il ça c'est clair, ok? On nous quitte les gangs, ça, on nous parle de, de, de bagages qui est plus sérieux, mesdames, et messieurs. Bon, et là, si on a une chance, soit page, et Claude Joseph là, sur Facebook, bon, par contre, si sur Twitter il a également, légalement, mais ça là là, c'est confirmé. Et mesdames, messieurs, c'est confirmé. Ou même qui a parlé justement de supporter, qui a qui remet Claude Joseph parce que nous-mêmes nous disons là pour nous, tout ça est positif. Claude Joseph pas de crime pour te dire ah, Jimmy parler de ça pour nous, eh bien, bah c'est normal, c'est tout à fait normal. Bon, moi, allez comme eh bien, moi-même c'est qu'on y a au moins ça, en battre ça avant ça. Et mesdames, messieurs, et pour nous-mêmes qui t'as appelé supporter Claude Joseph. Et parce que pas oublier tout son fait, et ses dépenses. Ça veut dire que pour partie, pour, party, pour, pour, pour, pour, pour, comme si pour équipe là fonctionner, il y a un pile de dépenses, mesdames, et messieurs. Donc, au même qui t'a voulu supporter Janodil, que ce soit dans ça, et, et, et, et mouvement aidé, hein, eh bien, à partir du 8 juillet, là, j'en ai là, eh bien, eh, allez sous site là, mesdames, et messieurs, il y a des numéros de téléphone. Il y a des numéros de téléphone là, allez juste là. Et eh, allez, écris, écris, posez question, et puis, façon capable aider aider, et puis, je pense que c'est important. Et eh, allez sur le site là, quand vous pouvez pas pa, pa, poster ça, sur Facebook, hein, eh, sur Facebook ou après, au cas où, parce que moi-même, je me en fais sur toi ça là, je me dis, ah, Jimmy, je bon, vais vérifier d'abord. De qui de parce que je ne pas de choses qui passent. Parce que je connais des gens qui ont pris ma sécope sous nos gens. nous même nous parlons pas de technologie. Premier axe que je me pose, sous page officiel Claude Joseph pour moi. Est-ce que ça là, c'est vrai? Est-ce que Claude Joseph et l'équipe AD ont besoin de support? Parce que c'est comme ça que Barack Obama te prêt pour voir. Mesdames et Messieurs, nous rappelons ça. Barack Obama, c'est des gens qui tapent ton dos là. <laughs> est-ce qu'on l'a? Si c'est des gens qui t'a metté 25 sous, 50 sous, 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, et puis c'est gars au à la fin où on te ramassé tel montant. Eh bien, je dis à là, si vous avez a politique, ou parlez de son petit groupe, et, et, et, et, bon, un petit groupe, un petit groupe corrompu qu qui a financé, ou obligé de faire comme ça. C'est ça la politique propre. cest à dire chaque monde qui bat un good ou elle, un dollar ou elle, de façon fundraising, et bien, ou même qui t'a supporté, supporter, et PM Claude Joseph, équipe D1. Et Jean-Noël là, et eh bien elle poste pour 8 juillet. Ça veut dire, ou temps mais n'empêche, et nous te gantan bon yon premier avis au cas où, et mesdames, messieurs. Et en tout cas, bravo, Jean-Noël nous-mêmes, et pour nous toutes supporter, Jean-Noël capable de supporter, mesdames, messieurs. Voilà, monsieur, on nous avancé pendant que nous ne voyons pas aider Claude Joseph Salomon, et bon c'est toucher international là, mesdames, messieurs, parce que là ça va mal. En bon Québécois, là, là ça va mal, ça va très mal aux États-Unis. Et Salomon, ça va vraiment mal, mes amis. Et nouvelles, ça, c'est pas en Haïti non, mais là, c'est la qu'il tonton Sam. Et c'est qui a passé, qu'on s'en fait. Eh, et j'y me, il traversé dans le pays états unis And, André, André Allé, 28 ans, c'est l'identité autère physique dans l'école privée. On nous parlait de Nash, Nashville là. Mais André Allé, c'est un agent qui a venu transformer en trans. -an. Il a vécu comme garçon et communauté LGBT et qui a, maintenant dans l'école, il était supporté. C'était un élève doux et doux. Des garçons des examinent et camarades en parlant des enseignants et tout ça. C'est une femme vingt-huit ans. Qui déguer n'amène des fusils d'assaut avec un pistolet qui lui coudent un sous l'école privée chrétienne Nashville matin lundi 27 sept mars. Il a été pour révéler. Toutefois, la police découvre découvert qu'il était habité dans la ville-là. C'est un ancien élève de l'école-là. Mais nous, il a parlé de plusieurs personnes qui avaient victimes. La police de la ville-là a révélé qu'il était 6 victimes. Puis il y a des gens le matin le 27 mars-là. Et maintenant, on school, à l'école chrétienne pour élèves maternels à 6e année. Les victimes, c'est trois élèves, neuf l'année, morts personnel là qui est à l'âge 60 ans et 61 ans, vous savez oui. mm. bien, mais monde qui non élève là, qui est révélé pour le monde, n'a pas les là, pendant que pas a là, c'est c'est et elle 28 ans, c'est identité haute plusieurs ans dans l'école privée, ça veut dire, vous comprenez, vous savez, il s'est transformé, mais il a vécu tant que garçon, c'est une famille, il a vécu tant que garçon et la communauté LG. VTLJBTA, son sont en pile, qui te transforme, selon yon camarade, à en parlant de, ou lui-même, qui fait, environ, six mounes arrivé perdu la vie, trois, six trois élèves, et 9e année, qui neuf avec trois membres personnels. Nous, ça, depuis quatre ans, c'est plusieurs qui a fait dans plusieurs pays, surtout les États-Unis. d'Amérique. avons comment ça va passer aux États-Unis. Et nous avons un tournage qui se passe tout le temps. Environ 20 personnes arrivent perdre l'avion. vie. de temps en temps, des jour en jour, les États-Unis ont fait face soit avec un climat, en parlant de cyclonique, ou même météorologique, ou bien face avec climat et Si c'est l'air, ce n'est pas cyclone. Ce n'est pas le temps de perdre. laissez pas ça. Vous avez l'insécurité. Hein, en plus, monde objet très prudent. dans notre pays. Tout le temps de l'hommage. Léonel. Bon, nous sommes comprendre. Je veux dire, euh, l'insécurité est partout. Et, et, bien que la Khaïpa nous, nous avons gagné pour l'insécurité. Mais ivez, nous, les États-Unis, et pas d'épargner par rapport avec qui vient de la qui vient de qui de la répétée. Eh bien, les gens qui nous apportent d'informations, non, hein, ça que d'informations par moi écoute que dit colpiment dans pays panoan et bien côté que environ trois écoliers avaient peur de la radio et environ ce moment parmi eux trois écoliers et bien côté côté que n'a pas pleu et bien haute à classe une lesbienne même qui te comporte comme un garçon c'est pas que tac alors et alors qui t'a vu toi comme garçon disons mieux et oui alors nous capable nous capable suivre bébé attendre information encore une fois madame monsieur qui lui-même et une pote après ce quoi par rapport avec chaque semaine, il y a une quantité de monde qui est arrivé à l'avion, soit par un temps pays naturel ou bien fusillade.